Nous, Nous allons vivre de... une très, on va une très, très grande <rire> <rire> Elle est un peu à poil quand même, non Elle est un petit peu tout le temps à poil, c'est un peu ça une ça, roulure cool. <rire> Stéphane, ben, bonjour Bonjour Je me présente, oui. c'est hein, Anema, dans, dans le jargon du football hein, On pourrait dire hein, que je suis une sorte de, de position de hors-jeu, hein, de, de l'amour hein. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une partie de mini golf hein, qu'on aurait proposé à Amadou et Maria, hein, autour oh, de laquelle du coup hein, rien ni personne ne, ne finit jamais au trou, hein, ce, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je, je suis célibataire, sèche comme une croûte de pizza et rien de, de vous encore. Et d'autant plus ravi hein, que, bah, que même si physiquement, hein, du fait de, de ce petit côté gendre idéal hein, que vous donne aussi bien votre ah ouais. absence de calvitie hein, que, que votre regard hein, aussi doux que rire, et bien, et bien vous êtes du coup hein, une sorte de mix hein, en ce, entre ce chanteur français hein, aussi talentueux hein, que, bah, que quasiment à faune hein, de, depuis le début de sa carrière. Hein, je parle bien évidemment du, du charmant Étienne Dao et, et la version mmh. aussi maraquée que c'est rêveré hein, de ce sportif aussi à l'aise sur un vélo hein, que, que sous OPM. Hein, qui, est, qui est le sympathique et, et désormais retraité Richard. Moi oh, oh, ouais, moi cool déjà. Mais... Bah, bon, on peut pas être toujours sympa. Non, eh bien, et, bien, et bien malgré ce, ce physique hein, de, de jeune dernier, dirons nous c'est n'est bah, quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance de rencontrer un journaliste, producteur, DJ et animateur de talent hein, qui qui après avoir débuté sa carrière en 87, hein, ce, ce qui ne nous rajeunit pas. Assez 1887. Sur la <rire> célèbre station Iguanodon, hein, la, la, la radio des. des de France. de France. Oui, exactement. Puis dès 91, mmh. sur 8FM, la, la radio number one sur le bassin d'Arcachon, eh n'a bien, eh bien, pas hésité dès 96 à jouer à la carte de l'expansion, en hein, devenant pendant quatre longues années le, le présentateur hein, du, du 12-13 culturel sur France 3. Culturel, bref, oui, culturel, oui. Bref, une exposition médiatique de, de proximité hein, qui, qui ne vous a cela dit <rire> pas empêché de, de venir tenter votre, une carrière d'animateur à Paris. Hein, Puisqu'après avoir raté de peu le, le casting hein, du, du juste prix, eh bien, vous avez fait l'honneur immense de vous confier immense. De, de, de vos 26 ans à l'époque à la, la présentation du, du célèbre jaune. Tac Tac TV. Une expérience télévisuelle, avouons-le, hein, franchement. C culturel, je vous dit hein. Franchement vous avez... déprimante, hein, mais, mais qui, au lieu hein, de, de vous faire envisager sérieusement le, le suicide, hein, vous a, au contraire poussé à, à créer des 2000 puis la production, hein, une société avec laquelle hein, vous avez développé et vendu aux hein, différentes chaînes du, du câble et de la TNT de, de nombreux projets hein, axés sur la culture et surtout la musique, hein, qui au final reste votre grande passion. Tout hein, à fait. Puisqu'en 2012, hein, alors que vous étiez en passe de devenir une sorte de David de Guetta de proximité à Miami hein, où vous pensiez même vous installer le meilleur, définitivement le... Et bien, le monde parfait quoi et bien vous n'avez pas hésité à implanter vos platines et votre carte verte pour revenir jouer les, les animateurs sur France 4 une chaîne du service public aussi innovante que, que formidable mais qui ont le fait ça hein, en termes d'audience et là un peu l'équivalent du move chez, chez France Télévisions <rire> une confidentialité qui ne vous a cela dit pas dissuadé d'accepter de, de co-présenter à avec Justine Frayoli, hein, votre ami des AA, hein, les, les animateurs anonymes, l'émission intitulée qui, qui chante le plus juste, hein, dans laquelle hein, une, une centaine de chanteurs amateurs hein, participent à un karaoké géant. Une idée formidable hein, qui, qui de ah. certaine manière, vous, vous rapproche de mon père, en fait, dans le sens où, où je sais qu'à vos petit niveau, il hein, a été élevé hein, en région PACA, un hein, véritable berceau de, de la flamette et tricolore hein, par un père hein, qui manquait bon, en sa qualité de, de CRS hein, à toujours eu une passion, hein, aussi bien pour la chanson que, que pour la baston, et eh bien, eh bien tout ce fait, je peux vous dire hein, qu'au cours de, de ces soirées hein, intitulées qui choute le plus juste, hein, qu'il improvise chaque soir de défaite de l'OM, avec ses amis de, de Raton, croyez-moi, un hein, l'aide de, de son micro à chef, hein, comme il a surnommé sa matraque. moi je peux vous dire que mon père et, et ses amis du Front National, il a se massacré plus d'un titre hein, de, de séjour. Et bah, là, de, de prendre cher, justement. Sachez que si le petit-fils de l'inventeur de l'interrupteur va et vient qui est en vous, n'a pas peur, elle, hein, le temps d'une soirée de brancher de une femme hein, aussi consentante que, que Verge Thuré. Et moi, j'aime autant vous dire hein, que ma qu ce femelle de l'amour et moi-même, c'est absolument. Ravi à hein, l'idée de, de pouvoir prendre un petit coup de ouais, jus. Toutes ces petites confidences, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition en attendant. et Sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, fin de la trêve hivernale oblige. Hein, J'irai tenter ma chance avec les Clodo hein, de, de la station ah, ah, Bonne ah, Nouvelle. Donc, aussi comme moi, le, le logement vacant de l'amour qui est en vous, Donc, finalement solide, bah, de se faire enfin squatter, comme on dit, eh n'hésitez pas à, à m'y rejoindre. La Morinade avec Daniel Morin. Et Julia Foyce sur le move.